Et bonjour c'est vincent bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des ben, des problèmes liés avec tout ce qui concerne les feux à la maison notamment l'interdiction et la l'amende que vous pouvez prendre lorsque vous faites un feu sauvage chez vous euh, ou en dehors aussi hein, tant qu'à faire mais euh, il faut quand même bien prendre en compte le fait que on n'a pas le droit de brûler et de, de, de, de brûler des déchets euh, même chez soi sauf sous autorisation de la préfecture euh, si c'est pas le cas vous pouvez tout à fait recevoir une amende dans votre boîte aux lettres donc sachez le soyez prévenu alors n'oubliez pas de regarder la petite vidéo juste ici hein, la petite vidéo sur format feu domestique hein, comme ça vous aurez au moins tout les toutes les méthodes et astuces pour savoir justement ben, comment éteindre un départ de feu et ça euh, ben, l'air de rien ça pourra faire toute la différence hein, si jamais un jour vous êtes euh, ben, vous êtes confronté à ce type de situation n'oubliez hein, pas donc vous avez la possibilité en fait de faire de brûler mais uniquement avec un incinérateur et avec autorisation alors toujours pareil euh, J'ai eu un apprenant, il n'y a pas longtemps, qui, qui, qui m'a bien fait rire, pour euh, tout vous dire, qui ne comprenait pas, euh, justement, qu'est-ce que c'était qu -ce que, que cette, cette interdiction. Donc, en fait, à partir du moment euh, où vous brûlez des déchets, vous êtes, euh, voilà, vous êtes en, en effraction, en infraction. Donc, euh, c'était donc dans une séance de, de formation, incendie, en entreprise et puis j'ai un apprenant qui, qui me pose la question suivante qui m'a dit mais mais je comprends pas moi je brûle des déchets verts donc c'est du feu bio alors je peux vous dire que là dessus on a bien rigolé hein, tous euh, dans la salle euh, oui parce qu'effectivement beaucoup de gens pensent que en brûlant uniquement les déchets verts il n'y a pas de, de pollution, il n'y a pas de toxicité il n'y a pas de particules fines euh, qui peuvent être nocives je ne sais pas si vous avez euh, un petit peu euh, observé les phénomènes suite aux gros incendies, aux grands incendies euh, euh, qui ont généré des, des, des nuages de fumée, euh, notamment aux états unis Et euh, ce, ce fameux nuage s'est déplacé jusqu'en en Amérique du Nord, au Canada. Ils ont eu aussi euh, euh, tout, tout ce, toute cette fumée et en Europe aussi. Euh, donc ça, euh, contrairement au nuage de Tchernobyl, là, ça a pu euh, hein, faire le, le tour de la planète. Hein. Donc prenez bien conscience qu'à partir du moment où vous avez de la fumée, vous avez des particules fines qui sont nocives, à partir du moment où bien sûr on les respire. Et malheureusement, c'est le cas. Euh, L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que la fumée ne tue pas les moustiques. Alors pourquoi je, je vous dis ça Parce qu'aux Antilles, on est confronté à, à le phénomène d'épidémie de, de dingue actuellement. Euh, bon, c'est assez récurrent, hein, ça vient par vagues. Et euh, donc les gens ont tendance à penser que quand on fait un feu, dans le jardin ou peu importe, que la fumée va chasser tous les moustiques. Donc oubliez ça, c'est une, une idée reçue. Euh, une fois que la fumée euh, s'estompe, qu'elle s'est dissipée, je peux vous garantir que les moustiques y reviennent en force, hein, comme s'il n'y avait jamais eu de fumée. Donc, c'est nocif, ça tue pas les moustiques, ça pollue, c'est mauvais pour votre santé. Donc, soyez euh, vigilants, hein, et évitez absolument de faire ce genre de choses chez vous. Donc, quand vous allez sur le net, donc euh, sur le, le, le site de Légifrance, hein, la République française, donc là, vous avez la circulaire du 18 novembre 2011, relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts. Alors, voyons, voyons. Donc, euh, alors, ça c'est le ministère donc, de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité, etc., etc. Euh, donc, euh, résumé. Alors, dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air, le plan particule présenté le 28 juillet, 28 juillet pardon, 2010, en application de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, prévoit une communication adéquate sur le sujet du brûlage à l'air libre et une circulaire sur cette pratique. Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie. Donc plus spécifiquement, le brûlage à l'air libre est une source d'émission importante de substances polluantes, dont les gaz et particules dont la conception, concentration pardon, dans l'air doit rester conforme aux normes de la directive de concernant la qualité de l'air, ambiant. la combustion de biomasse peut présenter localement et selon la saison une source prépondérant dans les niveaux de pollution. Le déchets vert est une combustion peu performante et émet des imbrûlés, en particulier si les végétaux sont humides. Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycliquiques, euh, etc., etc. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associées d'autres déchets comme par exemple des plastiques ou des bois traités. Il convient de rappeler le principe général d'interdiction de brûlage de tels déchets. Les solutions existent, bien sûr. Elles passent par la valorisation sur place, comme la paille, le compostage, ou bien la gestion collective de ces déchets. La sensibilité du milieu, etc., etc., combustible, matière, plastique et autres déchets ménagers sont des facteurs clés à considérer pour la délivrance de dérogation autorisant le brûlage. D'accord. vous voyez quand même qu'on qu trouve pas mal d'informations. Donc la présente circulaire appelle euh, euh, euh, euh, etc. etc etc. OK. Donc ensuite euh, donc là vous avez les tous les textes de référence euh, déchets des ménages et déchets municipaux euh, Comment préciser donc OK euh, déchets verts agricoles léco cobuages et le voyage dirigé, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a de... bon, bon, écoutez, là, on a fait le tour. Hein. Donc, ça a été fait, ça, ça le 18 novembre 2011. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver Alors, ah oui, outre la disposition existante de sécurité est important. Euh, euh, alors, en métropole, qui soit pratiqué uniquement entre 11h et 15h30 durant le mois de décembre, janvier et février entre 10h et 16h30 les autres mois de l'année. Donc vous voyez, hein, c'est quand même très très précis. Hein. Or, mois déjà interdit vis-à-vis -vis du risque incendie et période mobile d'interdiction. Qu'il soit pratiqué entre 9h et 17h30 pour les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion. Que les végétaux soient bien sûr secs. Donc vous voyez quand même que c'est euh, très très très précis. Euh, soyez euh, vraiment euh, très vigilant par rapport à tout cela parce que vous pouvez vraiment avoir des, des, des de lourdes conséquences. Hein. Euh, commune, euh, euh, ok, relève les compétences communes. Euh, euh, euh, ménager, d'accord. Égard euh, écaristique aux quantités produites, collectées et traitées sans suggestion technique particulière. D'accord, c'est la composition domestique des déchets verts, compostage, paillage. Ok, d'accord. Ok, ok, bon, euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Alors, oui, euh, donc effectivement, alors là, vous avez, donc ça c'est le Figaro, hein, brûler ses déchets verts dans son jardin est parfois, donc autorisé, parfois, hein. Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. Le préfet peut toutefois prévoir des dérogations au principe. Après avoir tondu leur gazon, etc. Euh, euh, les jardiniers, dimanche... Euh, euh, okay, okay. Donc bien sûr, hein, le feu, c'est quand même la solution la plus euh, simple et la plus facile. Les déchets feuilles mortes et résidus verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune. Ces ordures, peu, ces ordures pardon, peuvent également faire l'objet d'un compost... Euh, euh, euh, une tonte, dépôt de l'air broyé directement sur le gazon. En cas de non-respect du brûlage, une amende donc de 450 euros peut être appliquée. Règlement sanitaire, interdiction hein, de brûlage, hein, hein, hein, propagation, Voilà, certaines épidémies causées par des vers, bactéries ou parasites qui touchent des végétaux d'une même espèce. Il convient donc de se rapprocher de la préfecture Voilà, pour, pour avoir une autorisation spéciale hein, pour. Euh, pour éradiquer euh, le, c est, c est ce genre de, de, de problématiques, donc de parasites, hein, je, je précise bien. Donc vous vous rendez compte, quand même, 450 euros. Pour ceux qui sont euh, incommodés par un voisin qui a effectivement euh, cette habitude, euh, je vais tout vous dire, ça m'est arrivé. La meilleure solution, c'est de, de mettre dans sa boîte aux lettres un petit mot. Donc, vous allez d'abord chercher ça sur le net. Vous cherchez un document ou une en-tête avec le ministère des, de l'environnement, le ministère de l'environnement, euh, oui c'est ça, et des forêts, euh, enfin tout ce truc-là. Le blanc rouge. Vous imprimez ça. Vous vous abstenez bien sûr de signer et de mettre votre nom sur ce fameux document. Vous glissez ça discrètement hein, dans la nuit ou peu importe dans la boîte aux lettres de votre voisin. Alors, il faut qu'il soit bien mentionné le, le montant de la, de la amende qu'il risque en cas de récidive, si jamais il refait du feu chez lui et qu'il peut vous importuner. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bah écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir euh, regardé cette vidéo. Je vous, je, je vous invite à mettre un petit j'aime, hein, c'est toujours euh, euh, un petit plus qui permet euh, l'algorithme de YouTube de, de, de pouvoir proposer euh, davantage euh, la vidéo en question euh, sur, le, sur la plateforme de YouTube. Donc, euh, et puis je vous dis surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions euh, par rapport à tout ce qui est risque d'incendie domestique, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente continuation, prenez soin de vous, restez vigilant, n'oubliez pas et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir, à bientôt, bye.